Bonjour à tous dans cette séquence nous allons regarder un petit exemple avec la construction programmatique d'une vue en objectif C. Storyboard c'est fini dans ce cours, nous ne nous intéresserons plus à Storyboard. Bien évidemment, c'est un point de vue de l'enseignant. Ça ne veut pas dire que Storyboard, c'est fini pour la vie. Vous, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Mais je souhaite que vous regardiez comment ça fonctionne à l'intérieur parce que ça vous donnera des éléments très précis de programmation événementielle d'une part et ensuite, ça nous permettra d'aborder la mécanique sous-jacente et les possibilités complètes que l'on peut avoir avec ce type de système. Et donc nous allons construire de manière programmatique une vue en objectif C, avec la gestion explicite des coordonnées en point, alors qu'on va essayer de le faire un peu intelligemment, et en particulier on va gérer l'interaction entre le contrôleur et la vue associée. Là, le modèle est réduit à son strict minimum, on aura juste en fait une vue et le contrôleur de vue, puisque euh, le modèle, vous allez voir, il n'y a à peu près rien dedans. Bref, suivi mon panache blanc comme dirait Henri IV. Regardons donc mon application qui détecte le type d'appareil auquel elle a affaire, euh, le type de système. Je crois que iPhone, c'est son nom euh, et euh, donne l'orientation, puis affiche euh, un, une série de cercles concentriques. Si je mets mon appareil à l'horizontale, vous voyez qu'elle fonctionne également et elle indique que je suis en mode et non pas en mode portrait. Et vous voyez que les choses ont été également recalculées de manière à ce qu'effectivement eh bien, euh, euh, ça soit un peu plus serré dans l'interface pour que cela fonctionne. Lorsque l'on crée un projet vous savez que vous avez un View Controller qui est créé par défaut nous on va créer bien évidemment un fichier ma vue qui hérite de UIView en plus et Lorsque euh, vous regardez le ViewController.h et bien vous observez ceci qui est l'interface par défaut qui est proposée par Xcode et pour notre exemple on ne va absolument pas toucher à cette interface. Par contre nous allons remplir le corps du ViewController et en particulier on va implémenter la méthode ViewDidLoad. Donc ce qui est important c'est tout ça parce qu'en fait c'est ce que j'ai écrit. Donc on retrouve sans surprise le code que je vous ai donné dans une séquence précédente. Donc il n'y a absolument pas d'entreloupe, c'est à dire que je vais récupérer la taille de l'écran, je vais créer cette vue en lui donnant cette taille comme paramètre, je vais affecter cette vue comme vue principale de mon vue contrôleur et je vais faire un release. Alors ici vous voyez que tout le reste, et en fait ce qui est faux, c'est que j'aurais dû faire la même chose avec ça. Et eh bien en fait, ça existait déjà dans le vue contrôleur qui m'est proposé par défaut. Maintenant, regardons ma vue. Donc je crée la nouvelle classe ma vue en objectif C qui hérite de UIView comme je le vois ici. Et ça, c'est l'interface par défaut qui m'est proposée par Xcode. Et là ici, dans certains cas je pourrais le faire, on verra d'autres exemples où je le ferai, je n'y touche pas non plus. Lorsque j'ai créé mon objet Xcode me crée également un maVue.m par défaut qui a exactement cette tête là et donc que dois-je faire moi Je dois créer un initialisateur parce que je vais avoir des entités qui vont être incluses dans la vue hein, vous avez vu euh, ce que fait l'application. Je vais décommenter DrawRect et puis le remplir. Donc ça donne ceci donc ça c'est le mavue.m une fois que je l'ai rempli donc vous voyez ici eh bien je crée des entités, j'ai donc euh, différents UI labels j'ai besoin d'une variable de type UI device et puis j'ai besoin d'entiers qui vont euh, en fait me servir pour définir eh bien euh, les positions. Ensuite j'ai le init with frame, donc là il y a la forme classique, hein, toujours le test super init qui me construit le self et puis je rends le self ici Derrière, évidemment, si le retour de SuperNit vaut Nil, ça veut dire qu'il y a un problème et je le propage. Et sinon, ça veut dire que je peux y aller franco. Donc, ici, alors évidemment, bon, là il y a des affichages que j'aurais pu enlever pour alléger mon code. Mais voyez que là, ce que je fais ici, c'est que je positionne la couleur de fond à blanc. Ici, je récupère un centre d'information dont je pourrais avoir besoin plus tard. En particulier parce que je vais récupérer, euh, calculer le type de terminal dont j'ai besoin. Je vous ai déjà donné du code euh, pour le faire, là j'ai une manière un petit peu plus frustre de le faire simplement pour différencier les grands terminaux et je mélange les iPad et les iPad Pro, même le très grand, les petits terminaux et puis le terminal un petit peu bizarroïde là, qui est euh, les iPhone 6+, 6S+, et 7+, qui euh, sont à la fois grands et petits terminaux, c'est tout. Donc c'est une autre manière de faire. Ensuite, ben, vous voyez, euh, je crée euh, quelques labels avec des informations que je vais mettre dessus. Euh, ici, euh, je calcule l'orientation que je récupère euh, depuis euh, le les informations que j'ai obtenues et puis ensuite et eh bien euh, vous voyez que je fais des sub view et je les fais à self. Self c'est moi-même, moi je suis une vue et donc je vais tout ce que j'ai créé par exemple ici terme info c'est un UI label et donc je vais le mettre comme sous vue. Et donc vous voyez que je fais ici derrière à chaque fois les releases parce que j'ai créé le truc ici et le addSubview et eh bien euh, le paramètre Subview c'est un tableau de vue mais à chaque fois bah, si vous regardez la valeur du tableau bah, on sait que c'est marqué dans la doc, hein, il fait un return derrière et donc comme quand je fais un set setView dans un compteur de vue, il faut que je me débarrasse de la propriété sinon les compteurs ne vont pas être positionnés correctement. Maintenant je peux dessiner drawRect. Vous voyez que DrawRect ici, eh bien, je vais commencer par m'intéresser à l'orientation du terminal pour savoir si je suis en mode portrait ou en mode euh, paysage. Et puis ici j'ai un cas où je ne sais pas faire. En fait je ne tombe jamais dedans. Mais bon, C'est juste parce que je ne savais pas comment ça se comporterait. Et ensuite eh bien, je fais simplement les 7 frames. Vous voyez que j'ai créé mes objets sans positionner leurs frames, vous savez que toutes les vues elles ont une frame qui donne la coordonnée dans la vue parente sa largeur et sa hauteur, et donc là en fait je me contente dans le draw rect puisque les objets ont déjà été créés de repositionner ou de positionner pour la première fois les différentes frames. Et euh, ensuite eh bien, euh, je joue avec euh, des dessins, donc ça prend un certain temps parce que là je passe en euh, Core Graphics et où je dessine mes cercles concentriques qui apparaissent. Alors j'ai dit qu'en théorie on termine par un set litres display mais le 7 litres display il provoque quoi Il provoque l'appel de drawRect donc ça ne sert à rien parce que je suis dans drawRect donc en fait on ne le fait jamais dans drawRect donc c'est ça que j'ai voulu indiquer. Mais si par hasard on vous fait dans une autre primitive ça vaut le coup de faire un 7 litres display en particulier parce que vous avez ici du code core graphics. Ben voilà. Vous voyez que c'est quand même pas très compliqué. Dans une séquence précédente on a vu ce qui se passait avec le vue contrôleur. Dans cette séquence on a vraiment vu en détail ce qui se passe avec la vue associée au vue contrôleur. Il ben, faut juste réfléchir un peu et c'est super simple. Et donc vous avez vu comment en Objectif C nous arrivons à programmer une application qui construit une vue simple. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.